No cree, profesor, que a veces, aunque la imagen, la imagen sea esta posibilidad humana de traspasar los tiempos, las fronteras. Sí, claro. Con frecuencia los poderes intentan detener a la imagen. Lo pienso porque usted escribió este libro maravilloso, Image Malgré Tú, ¿Sí? donde nos propone la idea de que, aunque no podemos hacer imágenes de lo terrible, podemos construir imágenes de esgarradura, uh. una idea bataleana. Pero ¿no será que Trump y Hitler, quizá los dos intentaban crear un muro a la imagen. ¿Sería el mismo gesto el de Hitler y el de Trump en ese sentido? Sí, pero también Trump que Hitler. Euh, Hitler, que tenía un discurso estético, hizo un discurso en 1937 en euh, la ambiencia de esta famosa exposición sobre el arte de euh, bon, on va, on va très longtemps se souvenir de Hitler, ça c'est sûr. Mais, mais on va se souvenir plus longtemps encore de, de Paul Klee, vous voyez De Paul Klee Oui, voilà. Donc, si vous voulez, euh, Paul Klee est notre trésor. Hitler mmh. est notre contre-trésor. Hein. <rire> voilà. Mais euh, je, je pense que... La migration des images, elle est plus forte que, que que tout. Elle est plus, elle est forte. Elle est plus forte que les êtres humains eux-mêmes. Dans, dans vous avez fait référence mm -hmm. à ce livre sur les images de Auschwitz. Le, ce qui est euh, exemplaire dans cette dans, dans, ce, dans ce cas. Ce qui est exemplaire dans ce cas, c'est mm -hmm. Euh, que la personne qui a fait la, les, les images euh, savait très bien qu'elle allait mourir. Claro. Elle a fait quand même les images mm -hmm. de façon à ce que les images en quelque sorte migrent, claro. voyagent, parviennent jusqu'à nous depuis un endroit qui était complètement fermé et donc la migration dans l'espace va de pair est coexistante avec une migration dans le temps, ce que Warburg appelait la survivance. Uh -huh. Donc l'image a survécu à celui qui a fait l'image. Claro. Celui qui a fait l'image savait qu'il ne survivrait pas, mais ce qui comptait c'était la, euh, la, la puissance de son désir de témoignage, parce qu'en fait il s'agissait, mm -hmm. dans ce cas-là, non pas d'une œuvre d'art ou de ce que vous voudrez, hein, mais il claro. s'agissait d'un témoignage. Et je pense que ce qui m'intéresse euh, fondamentalement, finalement, c'est la puissance des images, c'est-à-dire la, la faculté qu'ont les images de, de, de la potentia, ce hein. n'est pas le poder. Moi, j'oppose complètement poder et potentia, la puissance, euh, potentia et poder le pouvoir. Euh, la, ima, les images d'Auschwitz n'ont aucun pouvoir, c'est rien du tout, mais elles ont une très grande puissance. Et ça, ça a à voir avec le désir que cet homme avait, ou que ce groupe même, c'est une mm -hmm. chose collective, avait de transmettre à l'extérieur de ce camp complètement vrai, fermé sais. une connaissance.